Spécial. pour un peuple spécial. Merci à tous et bienvenue dans notre programme Face à Face. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous l'artiste musicien Tantini Sidi, à qui j'ai dit bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle le public est branché. Oui, merci, bonjour et bonsoir. Vous allez bien Oui, pas ça, ça va, ça va. Ok, vous êtes à Lubumbashi aujourd'hui. Oui. Nous vous avons croisé à Lubumbashi et après un long moment, ah, ou, ou la dernière fois que vous étiez de passage ici chez nous à Lubumbashi Alors Frère Tantini c'est pour la première fois dans notre émission un aperçu général des Tantini maestro Tantini Sidi. Oh. C'est le frère Tantini Sidi Lucien mm -hmm. chrétien mm -hmm. le... Le courant du message de frère Bonhomme -hmm. et, et voilà c'est tout. Frère Tantini euh, votre expérience, comment vous, vous êtes retrouvé dans le monde du message Bon, ce qui est, ce qui est vrai que c'est est quand même une longue histoire mm -hmm. C'est pas une histoire à raconter euh, dans ou trois minutes mm -hmm. Mais j'ai écouté la parole et puis bon, je me suis retrouvé Du coup, j je me suis identifié à ça et voilà Parlons de vous euh, en tant qu'artiste musicien. Euh, depuis que vous avez commencé, combien euh, d'albums sur le marché des disques? Je n'ai qu'un album mmh. qui... Je, je pourrais dire un album parce que... Euh, en tant que tel, c'était un album qui n'avait pas été promu. Mmh. Et puis... Et, et, je crois que j'avais sorti juste, juste 600 pièces. Mm -hmm. C'était aussi des, des audios. Mm -hmm. Mais bon la grâce de Dieu a fait que je puisse, euh, je m'excuse, euh, rencontrer le pasteur Life. Mm -hmm. Et par lui, euh, il m'a amené à Pointe-Noire, mm -hmm. par là, et j'ai rencontré euh, un frère, mm -hmm. euh, Patrick Manda, il m'a amené vers notre frère, Vianney, Mouga. Mm -hmm. Et ils ont pu organiser un événement, et cet événement, ce concert qu'on avait joué là-bas, et mm -hmm. c'est en fait ce concert qui m'avait aidé à, à sortir. Mm -hmm. Et c'était plus, plus, plus qu'un album. Mm -hmm. Alors j'ai dit que mon album n'a pas vraiment été mis au marché, mm -hmm. et, mais c'est plus ce concert qui m'a vraiment fait sortir qui m'a qui a fait ma publicité et s'il faut parler d'un album c'est ce que je compte faire maintenant okay. ouais. alors qu'est-ce qui a empêché à ce que le premier album ne soit pas consommé euh, comme il faut euh, hein, sur le marché des disques comme d'autres produits ouais. bon ce qui vrai ça a été consommé mais d'une manière informelle mm -hmm. avec les clés USB et mm -hmm. téléphone donc euh, c'était comme ça et puis mm -hmm on n'a pas dû vendre le produit comme tel. Mm -hmm. euh, et puis la manière dont c'est que celui qui avait celui qui était comme producteur, mm -hmm. et jusque là, il n'avait pas en fait, respecté les clauses comme convenu. Mm -hmm. Alors il s'est fait que c'est Dieu qui a conduit les choses dans sa manière, que mm -hmm. la, le, le, le, le, les chants puissent être connus et écoutés et appréciés. Mm -hmm. Mais bon, c'était une voix vraiment frayée par Dieu lui-même. Sinon, et ça n'allait pas sortir et être connu par euh, le grand public. La collaboration avec les pasteurs, euh, les faux godiciels, c'était un featuring ou bien c'était une production ah ben, Il vous a produit ou bien c'était euh, euh, un featuring Bon, d'abord, lui, il, il m'avait écouté quelque part, je ne sais pas où. Mm -hmm. C'est lui qui m'avait appelé. Et... Il a émis le vœu de nous voir de l'autre côté, à Pointe-moi. Mm -hmm. Et une fois arrivé là-bas, vraiment, il m'a ouvert les portes et je suis entré en contact d'une de ses brebis de l'église. Mm -hmm. C'est lui qui avait mis le paquet. Mm -hmm. Et le programme était vraiment fait avec lui. Mm -hmm. bon, C'est un pays un coin où je n'étais pas, pas trop connu. Il a, il a fait à ce que l'église, son église me connaît, et son église même et donc a fait que l'organisation de l'événement a été vraiment réussie. C'est toute l'église rouge-gorge qui était derrière moi et certaines d autres églises aussi de la place. Il a bien voulu participer lui aussi à l'événement pour essayer de me donner un petit coup de pouce. Et c'est ce qui a été fait et c'était vraiment un goût réussi. Il avait réussi son, son projet. Et ça m'a vraiment propulsé. Et donc c'était plus qu'un album, comme je l'ai dit. Vraiment. Mais uh, Frédéric uh, pour certains, il paraît que vous n'acceptez pas facilement une collaboration avec un artiste musicien. Oh, euh, qui est venu me, me demander à collaborer avec lui et que j'ai eu à refuser. Non? Mm -hmm. Sauf qu'on on, on cherche à faire les choses comme on est conduit. Mm -hmm. On aime rester euh, sous une certaine conduite. Mm -hmm. Et donc... Euh, on collabore avec, avec, avec tout le monde. J'ai mes grands frères, mes petits frères dans, le, dans, le, dans la musique, ils sont là, on collabore tout, mm -hmm. tout, tout, tout le temps. Mm -hmm. Si je suis occupé, je suis occupé, mais si j'ai le temps, on collabore. On fait sans des featuring sans problème. Mm -hmm. Je les respecte beaucoup, ils me respectent beaucoup, ils m'aiment beaucoup. Donc et je les dis sincèrement, je suis entouré des, des gens qui m'aiment beaucoup. S'il faut collaborer avec euh, un artiste musicien, le choix d'être anthony sera basé sur qui Ah <rire> J'ai beaucoup de petits frères que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de grands frères. Mm -hmm. Je ne saurais pas les citer ici. cas que l'autre avait dit, ah mon vieux, bon, moi vieux je ne pas cité. Mon vieux, mon petit, tu m'as laissé. Non, ouais. En tout cas, j'ai collabore, j'aime collaborer avec. Même le, le, le, le prochain album que je compte réaliser, je me dis, ah, qu'est-ce que je vais faire mm -hmm. Parce que, il y, y, y a des talents qui, qui, qui, qui montent, en tout cas, il y a de quoi dire, merci Seigneur. Mm -hmm. Donc, euh, on a besoin de tout, de, de tout le monde. Je me dis, ah, ici, il faut que ce, ce frère, sur le morceau ici, c'est ce frère mm -hmm. tel frère qui peut faire ça ici. Mm -hmm. Mais lui aussi, ah, mais lui encore, ah, oh là là, qu'est-ce que je vais faire Vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est vraiment, je suis en train de, de voir comment... Et réussir à faire un album où je pourrais avoir euh, la collaboration, l'association de tout le monde. Des, des tout le monde. Pas, si pas tout le monde, mais vraiment de maximum de frères. Alors, Frère Tintini, depuis que vous avez commencé, euh, quelles sont les difficultés que vous avez rencontré euh, au cours de votre schéma Oui, les, les difficultés sont... Sont, sont, sont quand même nombreuses mm -hmm. et du fait que c'est un travail qui, qui, qui demande vraiment beaucoup de moyens, mm -hmm. que, que nous ne disposons pas, pas souvent, mm -hmm. difficultés euh, d'ordre matériel, d'ordre euh, financier et bon on essaie de se battre mm -hmm. mais sinon on a beaucoup de difficultés. D'autant plus qu'on n'a pas des producteurs, mm -hmm. on n'a pas des gens qui, qui, qui ont cette vision-là de soutenir l'œuvre de, de Dieu dans ce cadre-là. Mm -hmm. Comme tantôt je, je te le disais, en coulisses, on a des gens mm -hmm. je crois, qui ont appris à, à, à soutenir seulement la parole de Dieu, c'est-à-dire mm -hmm. ceux qui prêchent la parole de Dieu. Mm -hmm. Ils sont très rares qui, à part les serviteurs de Dieu, mm -hmm. Nous croyons aussi comme des serviteurs de Dieu, à part ceux qui prêchent. Nous considérons aussi comme des serviteurs de Dieu qui peuvent avoir le souci de nous prêter main forte. Ils sont très rares. On, on nous observe. Si ça marche, ça va. Si ça marche, on vous regarde. Donc c'est vraiment ça. C'est un appel que nous lançons à, à nos amis qui ont un peu de moyens. Non, pas ça. On prie seulement Dieu. Donne-nous-mêmes des moyens aussi. C'est aussi une voie. Mm -hmm. Si nous donnait des moyens nous-mêmes, on n'aurait pas à les toquer par-ci, par-là aussi. Et un homme comme moi, comme certains aussi, le pensent, Si moi j'ai l'argent, mm -hmm. je connais les difficultés que, que, que connaissent les musiciens. Je ne dis pas si je me donne. Comme Dieu m'a donné l'argent, je rectifie. Mm -hmm. Comme Dieu m'a donné beaucoup d'argent, mm -hmm. on va vraiment nous atteler à, à, à bien voir ce, ce, cet aspect-là. Mm -hmm. ah, non, Alors, euh, Frère Tantini, si je comprends très bien Ce qui bloque l'évolution de la musique, du message, c'est l'argent Bon, en tout cas, pour être clair, c'est le moyen mm -hmm. Tu vois, nous avons, je te l'avais dit dernièrement que Nous avons un, un message mm -hmm. et Qui ne nous laisse pas faire les choses comme tout le monde mm -hmm. Nous avons des principes mm -hmm. Et nous ne sommes pas obligés, donc on n'est pas obligé de, de briser. Mm -hmm. Nous faisons la musique, et nous avons la parole qui nous conduit. Mm -hmm. donc nous sommes obligés de rester dans les limites mm -hmm. tracées par le mm -hmm. message. Mm -hmm. Nous n'avons pas cette liberté là que nos amis, et... les autres, oui. ils ont la liberté de faire des choses dans leur manière. Mm -hmm. Et un autre problème, c'est que nous ne sommes pas tellement unis comme eux. Nous avons beaucoup de barrières. Lui, il croit quoi Moi, je crois ici. Moi, je crois ça. Lui, il ne croit pas ça. Il n'est pas mon frère. Et il y a aussi beaucoup de nos conducteurs qui ne croient pas vraiment à ce que nous faisons. Donc, du coup, tu as un concert. Il y a un conducteur qui dit, eh bien, ces trucs-là, moi, je ne suis pas trop d'accord à ça. Il ne faut pas y aller. Vous voyez J'ai un frein pour nous. Vous, avez, vous, vous vous retrouvez dans une ville où les, les conducteurs sont séparés ils sont là mais ils ne sont pas capables de dire aux brebis d'aller et de venir vous soutenir par contre nos amis de l'autre côté quand l'un de leurs se pointe, c'est tout le monde qui vient mettre la main dans la pâte. Ça, ça nous bloque vraiment aussi dans ce sens là et des fois vous avez du mal à vous produire correctement parce qu'il n'y a pas assez de moyens c'est le qui par exemple, on, moi Mm -hmm. je, je, je me pointe en Belgique. Mm -hmm. J'arrive là-bas. Mm -hmm. Je vois des églises. Mm -hmm. mais beaucoup de pasteurs aussi ne sont pas trop d'accord avec la musique. Avec la musique ou avec euh, votre croyance avec, Le fait seulement de chanter, faire les CD, concert, mm -hmm. ça, faire des concerts, ils ne sont pas mm -hmm. trop d'accord. Mm -hmm. hein. ils, ils se réservent tout et ils ne laissent même pas que euh, leurs brebis aillent participer dans de tels événements. Mm -hmm. Or, oh, nous avons un public cible, ciblé déjà. Alors, ces petits publics-là, déjà, se voient divisés en morceaux. Vous mm -hmm. voyez, donc, euh, même celui qui veut sortir son argent pour, pour investir là, mm -hmm. il n'est pas trop sûr de, de, de voir son argent retourner vers lui. Donc, mm -hmm. c'est là notre difficulté. Donc, c'est bien, vous partez, vous faites un, un, un, un petit conseil dans un coin, dans une église, et vous rentrez. Vraiment... Frère Tantini, euh, mm. les musiciens sont appelés à rassembler tout le monde. Parce qu'il mm. euh, y a peut-être des petits soucis c'est avec le pasteur, euh, via leur position, leur doctrine, mm. leur croyance et autres. Mais hein, je sais au moins que les musiciens sont là, ce sont les rassemblaires. Mm. Maintenant, vous ne trouvez pas de nos jours que cette division est créée par vous, les artistes musiciens, de part, les, les, les chansons, de par le texte, ce que vous nous donnez comme, comme musique, comme travail Effectivement, euh, c'est aussi une réalité. Mm -hmm. euh, c'est une réalité. Frère Wanam a dit quelque part que la musique, mm -hmm. normalement, devait être euh, comme un appart. Un mm -hmm. appart, c'est juste pour, pour attirer Exactement, le monde, oui. et puis après, le message va, va suivre. Mm -hmm. On a, on, a, on a aussi, ce qui est vrai, vraiment, sincèrement, je dois le reconnaître, qu'on a aussi été quelque part... Euh, et on n'a euh, pas trop aidé le peuple de Dieu dans ça, parce que la musique doit mettre tout le monde ensemble. Parce que chanter, ce n'est pas tellement prêcher. Quand on veut chanter, on doit chercher à chanter des choses qui, qui, qui bénissent les gens et qui mettent tout le monde à l'aise mais quand on veut commencer à chanter pour montrer euh, ses croyances, mm -hmm. pour montrer euh, euh, euh, euh, ses couleurs mm -hmm. là maintenant on se crée encore vraiment des problèmes mm -hmm. on se crée des problèmes à mon avis, euh, je crois que j'ai parlé de, de pasteur Lifoco mm -hmm. et de temps en temps, quand moi j'étais païen j'écoutais le pasteur Lifoco, c'est ce qui me faisait et je me disais mais ces gens sont comment mm -hmm. parce que j'écoutais le pasteur Lifoco je crois que c'est quelqu'un qui avait une vision. Mm -hmm. Je m'excuse. mais mm -hmm. y a des gens qui l'avaient ou qui, et qui le critiquent toujours pour ça. Mm -hmm. Mais c'est que j'ai fini par comprendre qu'il avait une vision, ou il a une vision, et il a réussi dans ça. Mm -hmm. Il a réussi. Parce que la réalité est qu'il y a beaucoup de gens, moi-même tel que je suis là, je, je, je, je, je, je suis témoin, il y a beaucoup de gens qui ont, ont, ont cru le message par ces cantiques. Il a, il a su faire bénéficier euh, à tout le monde de ce qu'il a en lui. Mm -hmm. Il est venu d'une manière simple. Mm -hmm. Il est rentré dans le cœur des gens. Mm -hmm. Et il s'est il installé. Vraiment. Au point que, quand les gens ont compris que c'était un bananiste, mm -hmm. c'était difficile de se débarrasser de lui. pourquoi Il faut même s'il met un concert là-bas au coin. Les gens vont venir. Mm -hmm. Ils ont tellement mangé les faux coqueux. Et ce plus, il n'y a plus moyen de se débarrasser de lui. Mm -hmm. Et par là, il chante un peu quand il, il prêche la parole. Les gens croient le message à cause de ce qu'il est aujourd'hui. Mm -hmm. Vous voyez Même le frère Sylvain. Mm -hmm. J'ai dit que si on, fait, on peut marcher dans, dans, sous cet angle-là, ça peut aider les gens. Mm -hmm. Au lieu de s'amener, commencer à dire des choses que les gens ne comprennent pas. C'est juste que nous-mêmes, dans le message, on s'est battu encore. On s'est battu encore. Hmm? encore pour ça. Vous les, vous les emmenez maintenant au grand public, des gens qui ne connaissent même pas le message, il faut des choses comme du, de l'algèbre. Hmm? Ça, ça, ça les embrouille. Du coup, nous sommes rejetés en bloc. Hmm? Moi, je trouve que quand on se sert de la musique comme il n'y a pas, comme le frère Branham l'a dit, ça va nous permettre d'avoir une main tendue vers les païens et Dieu aidant, on peut les amener à croire le message ça c'est, je crois que c'est la meilleure des choses à faire alors Frère Tantinin, quelle lecture faites-vous il y a certains qui disent que le nom de Branham euh, dans vos chansons bon, pas dans vos chansons à vous mm -hmm. dans la musique du message est à la base des, de l'évolution des noms l'évolution bien sûr de la musique euh, du message. Ah non, ça c'est ça c'est faux. Mm -hmm. faux, On cite Moïse, non, on cite Abraham, mm -hmm. on cite Paul. Mm -hmm. Il y a des ceux-là qui chantent leur passé dans les dans leurs chansons, bon, nos amis, en bon. Bon, quand on dit Brana m'a dit Brana m'a dit Brana m'a dit, ça cause des problèmes. Bon, je ne pense pas que ce soit vraiment ça. Mm -hmm. Et moi, j'ai vu des gens chanter les chants de Sylvain Aquola qui parle du Bonhomme a dit ça leur fait aucun problème aussi longtemps que c'est clair et c'est vraiment ça se laisse comprendre bien il n'y a pas de problème c'est pas vraiment ça le, le problème parce que Bonhomme c'est un serviteur de Dieu mm -hmm. et comme Paul comme, comme, comme Moïse comme Jean-Baptiste donc euh, c'est pas vraiment ça alors, frère Tantini, Sidi, euh, nous sommes en train déjà d'arriver à la fin de, euh, de notre émission. Euh, que le votre projet euh, pour l'année 2021, parce que là, on a presque consommé l'année 2020 avec euh, la situation de la pandémie, la covid qui a compliqué, qui a tout perturbé le plan de certains artistes, musiciens et autres. Oui. Hum. Quel est votre projet pour l'année prochaine? Bon, l'année qui commence, on dit toujours par la grâce de Dieu, mm -hmm. parce qu'on avait des, des, des grands projets l'année 2020, mm -hmm. et notre Dieu a voulu que ce soit passé, la manière dont ils se sont passés. Mm -hmm. Mais nous comptons vraiment, Dieu Dieu aidant, réaliser un album. Et on, va, on pense vraiment nous, nous mettre là à fond, essayer de faire quelque chose. Parce que on est dérangé, mm -hmm. on est vraiment... Euh, on reçoit des, des, des, des questionnements ici mm -hmm. et là. Mm -hmm. C'est qu'on a pensé que si Dieu peut nous aider à en finir cette année. Et ça sera une bonne chose. Mmh. Donc on essaie de, de toucher ici et là pour euh, commencer et finir cette année. année prochaine. Le mot de la fin. Que Dieu vous bénisse richement Amen. pour euh, nous avoir euh, amenés vers vous. Mmh. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent euh, euh, de, partout. de partout dans le monde. Mmh. Et pour nous parce que ce travail c'est vraiment un travail qui nécessite beaucoup euh, sur le plan spirituel et que Dieu nous garde humble c'est vraiment l'essentiel sur parce que c'est c'est c'est très compliqué très compliqué que Dieu nous garde humble humble vraiment humble dans sa parole et que Dieu vous bénisse tous Amen. Et je crois que l'année prochaine, pas sa grâce, nous allons en revenir ici à Lumbashi, peut-être pour euh, une série, une série de, de, productions. De, de productions par rapport à cet album. On laisse toi venir de Dieu. Merci, merci beaucoup, Fred Tantini, à moi de vous remercier. et surtout d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Allez, nous vous disons merci. Vous avez été très nombreux branchés sur notre page et surtout euh, face à notre émission, l'émission qui a reçu pour vous euh, le frère Tantini Sidi, qui bien sûr est des passages à Lubumbashi. Nous vous disons merci à tous. Merci et restez bien sûr branchés. Un grand merci à MSK qui est de l'autre côté de la réalisation. Et nous vous disons au revoir et nous vous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro.